Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 204 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui, comme vous le voyez, à Tetris. Tetris qui est mondialement connu, que tout le monde connaît. Mais je me suis dit qu'il faut quand même que je fasse ma vidéo dessus. Et qui plus est, sur le skin de la Game Boy originelle. Donc c'est parti pour Tetris. On va jouer euh, sur les deux types différents. Donc on va peut-être commencer... Euh... Ah, J'ai me... pris le, le B-tip, on va prendre le a type avec la petite musique que j'aime bien. C'est ma préférée. Donc c'est parti Tetris. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc je vais, je vais vraiment parler pour les même pour ceux qui peuvent ne pas connaître. Euh, Tetris est un jeu où vous, euh, où, où, euh, vous alignez des, euh, des formes. Vous les empilez les unes, les unes sur les autres et euh, afin de former des lignes. Et quand, quand vous faites une ligne complète, elle est détruite. Le but étant de faire des lignes les plus. Euh, de, de détruire le plus de lignes possible en même temps. Donc au maximum 4, vu que c'est des, euh, des formes de 4. Euh, et donc pour faire plus de points. Regardez, comme ça, le pre premier gros score que. Premier gros grosse ligne que je fais, c'est 4. Euh, alors bon, euh, au début c'est sans doute facile. Euh, ça peut arriver qu'on qu ait des formes, voilà, voilà, exactement comme ça. Vous savez que vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes obligé de laisser un espace parce que parce que vous avez pas géré et donc du coup, euh, ouais, du coup ça vous fait ça vous fait un petit trou dans votre dans votre montage. Bon alors on va essayer, on va essayer de dégager ce petit trou parce qu'il est vraiment euh, bah, chiant quoi du coup. Hop. Allez. Oh j'ai des, des barres à plus savoir quoi faire. Quand vous, en, quand vous en voulez les barres... Euh, n'en avez jamais par contre là vous en avez à la peine euh, donc euh, on est du level 0 on a fait 7 lignes euh, plus on va en faire et plus le level va augmenter en fait c'est au niveau du je crois que c'est au niveau du temps pour vous dire c'est même pas vous voyez oui, je sais même pas je crois que c'est au niveau du temps plus euh, plus vous allez passer de temps sur, le, sur la partie et plus le, le level augmente ou c'est au bout de 10 lignes ouais voilà c'est doit être au bout de 10 lignes euh, 10 lignes 20, lignes 20 lignes quelque chose comme ça je ne sais pas à vérifier et oui, je ne suis pas un expert de euh, Tetris Mais euh, bon... Y'a rien, voilà y a pas de problème quoi, je veux dire J'arrive quand même à y jouer Hop Allez, on va détruire les 4 là Ah, ça ça fait masse de points ça, regardez, je suis déjà à, à, à 4500 C'est plutôt sympathique Voilà on va essayer de reconstruire là Euh, ouais Hop J'essaye pas tout de suite de faire éclater mes lignes, j'essaye d'en accumuler le plus possible pour pouvoir faire de, un, un bon score. Après c'est l'erreur qui, bah, qui, qui vous plombe en général. La petite erreur qui fait que euh, vous mettez un truc de travers, et donc du coup, euh, dès que l'écran se remplit, voilà, on perd quand l'écran est rempli de, de forme. Quand on arrive en haut et qu'on peut plus en mettre, et voilà. Euh, là, regardez, ça commence à être tendu, j'aimerais bien choper une ligne s'il vous plaît. Une ligne s'il vous plaît. Ah, vite, vite, vite, vite, vite, vite, voilà ma ligne. Parce que, euh, comme j'avais déjà vu une image une image qui trollait, en fait, Petri se disait, euh, quand, quand vous êtes comme ça, dans des situations comme ça, tu prends un screen, et en fait, il euh, y, y a un mec qui avait mis euh, qui avait fait un screen, et justement, il avait, il avait mis euh, la barre avec Marc, qui était sur un transat au, au bord de la plage, quoi. On dirait en gros, c'était euh, barré en vacances. <rire> voilà. C'est tellement magique, des écrans comme ça, que... Euh, vous attendez qu'une chose, c'est que vous ayez la petite barre qui va bien, quoi. Regardez, qu'est-ce que je fais, moi, de toutes ces formes Je ne sais pas. Ah non, voilà, regardez, j'aurais pu. Mais je me suis fait, je me suis fait troller par mon, par, mon, par mon caillou, il faudrait aller plus vite. Et donc la barre était partie en vacances. Voilà, donc je marquais mon nom. Euh. Si... Ah, le S. C'est toujours dur à trouver le S, en face, fait, c'est un alphabet. Vous pouvez partir dans un sens comme dans un autre. Il y a les caractères aussi spéciaux à la fin alors s'il ah le l je l'ai vu passer il est où ah putain on est déjà au on revient à ah, le l on va y arriver l voilà on va, on va rester sur le voilà s'il alors on va changer de mode alors voilà b-type on reste euh, on va changer de musique pour euh, pour égayer quand même on va pas rester sur la même musique comme ça vous découvrez les trois la musique off, bah c'est qu'il n'y a pas de musique, hein, vous l'avez imaginé, hein, je vais pas vous la mettre. <rire> musique off. Alors on est reparti, sauf que là on a changé de mode. Euh, pour finir ce niveau, euh, le but c'est de, euh, de, de, de faire 25 lignes, vous voyez il y a marqué line 25. Et en gros, euh, le, niveau, le, le ce mode se finit au moment où vous, euh, où vous faites vos 25 lignes. Alors vous faites comme vous voulez, euh, le but c'est quand même de faire le plus de points possible, de faire le plus de combinaisons de... de euh, comment dire Le plus de combinaisons euh, nombreuses, c'est-à-dire faire, faire du point, parce qu'en fait, au, à, à la fin de ce, ce mode-là, vous avez une sorte de petit compteur qui vous compte justement qu'est-ce que vous avez fait, et euh, si vous avez fait des, des, que des lignes de 4, que des trucs de 4, des enchaînements de 4, ça fait du point. Euh, voilà, ah bah nickel, hop là ma barre, je l'ai, on commence par 4. Voilà, 20, plus que 21 lignes. Euh. Alors ah, pour l'instant c'est simple, mais euh... Rien n'est joué du tout. Ah merde, je me retrouve bloqué, si je pose lui, je peux plus poser mon carré. Oh là là, donc ça me fait un trou maintenant. Euh, je vais vous laisser, euh, 5 minutes de gameplay, on se retrouve dans, dans 5 minutes. Euh, je sais pas si j'aurais fini ce mode. Et sinon après on se fait, on se refait le mode A. On essaiera de faire un peu mieux en meilleur score. Un, un meilleur score que le premier. Allez, à toute. Après ces quelques moments assez, assez tendus, je dirais, euh, j'ai failli perdre, mais, euh, mais nous sommes encore là. Hop, hop, hop, hop. Euh, donc euh, oui, on a fini l'autre mode. Donc là, on en est à, euh, euh, on est revenu sur le mode A. Ah, on essaye, j'essaie de faire un meilleur score que tout à l'heure en fait. Vous voyez, donc j'ai j'ai mes points. Euh, tout à l'heure, vous avez vu donc le. le... Le tableau récapitulatif avec les points et tout ça que j'avais fait. Euh, ce, qui, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir la, la fusée. Euh, la fusée, il euh, n'y a pas tellement de gens qui la connaissent parce que euh, je ne sais pas. On connaît Tetris parce qu'on par son empilement tout ça, mais la fusée de fin euh, que vous pouvez débloquer suivant le nombre de points que vous faites est très euh, très intéressante. En fait, euh, en fait, intéressante. Elle est, elle est très euh, nostalgique. En gros, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, ça m'en rappelle beaucoup. Je vais essayer de l'avoir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et euh, c'était midi quand j'étais gamin. J'ai kiffé, j'ai kiffé voir, avoir un bon score. Euh, meilleur que celui de mon frère et ma sœur. <rire> ça, c'était déjà pas mal. Et euh, et avoir la petite fusée. Euh, là, voilà, je me retrouve bloqué avec ce truc. Putain. Bon, allez, toi, tu vas atterrir ici. Voilà, comme ça, je peux poser mon cube ici. Et euh, là... Euh, hop, hop, donc là ça va, ça va me casser mon truc de, de 4, mais c'est pas grave. Hein. Je suis déjà à, à, mes, à mes 37 lignes pour l'instant. On s'en sort à 17 000 points. Bon, je, je veux bien, on est au level 3. Vous avez vu que les levels s'incrémentent. Euh, évidemment, plus les levels s'incrémentent, et plus ça va vite, et donc il faut être plus rapide. Oui, sinon ça serait simple si ça restait tout le temps calme. Ce serait, ce serait un peu un peu de la triste. Bon, euh, je me retrouve bloqué avec ce truc aussi encore. Je me suis encore fait avoir avec un avec un cube. Hein. Euh... Ouais, allez, on va casser celui 4. Hop. Ouais, nickel, je peux poser mon cube ici. Hop. Hop. Ah, si c'est pas beau ça, il sort pile poil ce qu'il me faut, quoi. Pile poil. Ouais, voilà, il me faudrait juste une barre maintenant. Petite barre. S'il vous plaît, une barre. Elle est partie en vacances. Elle est partie au Bahamas. En Thaïlande. Elle est partie en, je sais pas, en Nouvelle-Calédonie. Ouais, <rire> ah, c'est bon. Moi, je, je suis un peu mauvaise langue, elle est arrivée. Mais bon, en général, euh, vous l'attendez quand même. Vous aimeriez bien pouvoir la choisir et tout. C'est pas si simple <rire> Allez On va essayer de descendre tout ce, tout ce foutoir là On va essayer d'enlever de, d'enlever ses creux Hop. Nickel Alors on va pouvoir enlever celui-là Hop là Euh... Ouais Ouais J'aimerais bien enlever celui-là là mais <rire> qu'est-ce qu'il y euh... Ah non, non, bon, bah allez. Je m'en suis recréé un tout seul. <rire> ouais, à chaque fois, je repose des trucs par-dessus le, le trou de l'autre. Donc du coup, ça, ça m'embête. Hein. 27 000 points pour le moment. Pour bon, ça, c'est pas mal. Je perds toujours pas, même si le level, on est quand même au level 5, ça commence à... Moi qui commence à descendre un petit peu quand même. Euh, bon, là j'ai dû en poser un à l'arrache. On détruit les 4. Nickel. Encore plein de points. 35 000. Et si c'est pas beau. Hop là. Ah oui, je vais même accéder à mon autre là. Voilà. Nickel. Et je vais pouvoir utiliser ma barre pour combler le trou. Ici. Ici. Eh ben voilà, on peut repartir de plus belle. J'ai posé ma barre sur ce côté là. Comme ça, on peut continuer à monter. Euh, hop, je crée mon ma plateforme pour le. pour le truc de. Pour le petit carré. Euh. Ouais. Euh.. ouais, donc j'aurais peut-être pas dû le poser là mais c'est pas grave. Ça commence à être tendu là, ça descend <rire> je, suis en train, je suis en train de commencer à, à transpirer là, ça, ça commence à être tendu tendu. Tendu sévère même d'ailleurs. Allez, hop Hop Donc je me suis recréé un trou, là, donc euh, il va falloir que je le comble, évidemment. Je trouve une solution pour le combler, du moins. Là, je suis en train de faire des trucs, vraiment... <rire> J'ai l'impression que je peux faire de tout à tout moment, là. À tout moment, je peux, je peux me faire une erreur, une erreur fatale, qui va me bloquer complètement. Euh, non, je sais pas comment faire de lui on a des trucs des fois, ah ça va tellement, ah et quand tu vois les champions du monde qui, qui font ça à une vitesse, mais mais incroyable de, de Tetris quoi. Je me dis putain, il faut qu'ils réfléchissent, ils ont un cerveau de, de malade. Hop, hop, hop, hop. Nickel, on va pouvoir commencer à descendre un petit peu. Ah, je sais pas quoi en faire <rire> non je me suis recréé encore un trou je crois bien que là je vais pas m'en sortir de ce, de ce truc là ça commence à être la galère mmh, voilà on se fait encore de ligne je suis vraiment sur la sellette là j'aimerais bien pouvoir redescendre là mais Et à chaque fois à chaque fois ça remonte j'ai de la chance C'est tendu. Je suis désolé, la vidéo commence à durer un petit peu longtemps, mais, euh, mais euh, pour l'instant je perds pas. <rire> J'ai pas envie de m'arrêter. <rire> Donc euh, même si je peux arrêter la vidéo comme ça, ce serait quand même bête de ne pas finir la partie. Euh, hop là. Euh, nickel! Nickel, voilà, c'est bon, je viens d'accéder en bas. Je mets ma barre. Pouf, et on descend d'écran. Nickel, ah, par contre là, je suis level 9, ça, ça, ça commence à descendre sévère. Ça commence, c'est même plus que commencer, c'est bien achevé pour l'instant. Allez, vite Non, non. Ah non, non. Ah, c'est tendu, c'est tendu, ça descend, ça descend beaucoup trop vite là, ça descend beaucoup trop vite. Non, voilà, terminé, perdu. Est-ce que je m'affusais Et voilà, que de joie de, de retrouver cette petite fusée. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette petite son. Elle va vraiment rester dans la tête. Ah là là, c'est vraiment nostalgique, ça rappelle vraiment des souvenirs. Et donc voilà, on va, on va, on va s'arrêter là. Vous aurez vu, voilà, clairement le jeu. Hein. Il y a pas plus que ça. Hein. Donc après, essayons de faire les meilleurs scores. Donc ce sera tout pour Tetris sur Game Boy, euh, Nintendo Game Boy.